on attend encore quelques minutes donc ce live spécial épreuve orale du crpe donc je pense que ça vous concerne tous enfin beaucoup hein, un certain nombre d'entre vous donc les, les stagiaires de la promo de Nelson Mandela mais également euh, d'éventuelles personnes qui euh, envisageraient de passer ce concours l'année prochaine pour un petit peu euh, comprendre qu'est-ce qu'on attend de vous à travers euh, ce concours ah Jean est là bonsoir <rire> voilà donc Jean on est en direct sur Facebook donc bon, on ça, Jean, il est là. <rire> voilà, donc on, on va pouvoir définitivement commencer euh, ce live. Euh, donc j'expliquais qu'on était, était, un live sur les épreuves orales euh, et que euh, nous allions discuter de toutes les épreuves, des attentes des jurys, euh, des conseils que Jean pourra vous donner sur euh, les épreuves euh, à l'oral. Qu'est-ce que attendent de vous le jury, hein, puisque vous allez passer devant. 2, 3, 4 personnes parfois, donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu va évaluer lors de cette orale Donc euh, voilà, tous ces conseils, on vous les partagera durant ce live qui devrait durer environ une heure si vous n'avez pas trop de questions. Alors évidemment, il y a le chat et je pense qu'au fur et à mesure, vous allez poser des questions et moi, je, je me ferai l'interlocutrice de vos questions auprès de, de Jean et d'Aurélie. Donc Jean, je vous laisse vous présenter rapidement oui, bonsoir à tout le monde voilà je suis Jean Creton je suis euh, ben, formateur euh, chez Fortprof depuis quelques années maintenant euh, en particulier en mathématiques euh, et en didactique des mathématiques euh, voilà et puis euh, les années précédentes euh, depuis assez longtemps euh, j'ai été euh, jury euh, au CRPE dans un certain nombre de, de disciplines que ce soit à l'écrit ou à l'oral mmh. Euh, je suis accompagnée ce soir par Aurélie, donc je vous laisse savoir. Je pense oui. que vous nous connaissez, mais c'est bien voilà. quand même de repositionner. Nous, vous, on avait déjà échangé pour ceux qui ont participé au live précédent sur les épreuves écrites. Donc moi, je suis Aurélie Lampéria, directrice pédagogique de Fort Prof. Je travaille avec toute l'équipe ici au siège et avec tous les formateurs euh, euh, qui travaillent sur... Euh, les préparations, les contenus. Donc, on, on a de nombreux conseils à vous donner pour les épreuves euh, orales qui sont dans quelques semaines, qui arriveront vite. On a essayé de synthétiser tous ces éléments dans une présentation qu'on pourra évidemment vous partager. Euh, donc, on va la dérouler progressivement. Et puis, bah, s'il y a des points à compléter, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser euh, vos questions. Et euh, voilà, eh ben, on va commencer. Oui, moi, je, je me présente quand même aussi Comment pour ceux qui ne me connaissent pas. pas donc je suis Brigitte Luisson, donc je suis la directrice de l'Institut. Et le but ce soir va être évidemment de repositionner, de revoir, parce qu'on a nos stagiaires de cette année qui connaissent, je pense, particulièrement bien ce qui les attend pendant les épreuves orales. Mais vous êtes aussi peut-être certains en prévision de passer ce concours en 2024-2025, et vous avez certainement besoin d'en connaître un petit peu plus sur les épreuves orales, puisqu'il y a quelques semaines, on a fait un petit live sur les épreuves écrites que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur, sur YouTube. Donc là, le but, c'est vraiment de vous présenter ces épreuves orales, les attendus des jurys, les conseils que nous donnons à nos stagiaires, les recommandations, et enfin, vous parler des préparations euh, sur lesquels vous pouvez euh, travailler euh, ces épreuves orales. Alors, on va <coughs> commencer hein, par… Euh, les... ah, J'ai un document voilà, là, que ça, vous devez ça, pouvoir fait. voir en direct et que vous pourrez télécharger comme Aurélie vous l'a dit sur donc les épreuves. On va orales. commencer par la première épreuve euh, orale d'admission, donc euh, peut-être euh, revenir... peut expliquer et voilà. présenter les conditions. Alors. Je parle surtout pour les personnes qui, peut-être, se positionnent pour les années futures. Donc, on passe, quand on passe le CRPE, on a une première étape qui est le passage des épreuves d'admissibilité, où vous avez trois épreuves, hein, donc qui sont montées sur 20. Vous êtes déclaré admissible ou pas, donc si c'est ou pas, ben, ça s'arrête là pour vous. Si c'est oui, et c'est souvent le cas, vous allez passer les épreuves d'admission un mois, un mois et demi après vos résultats d'admissibilité. Donc généralement, le concours, les épreuves écrites ont lieu en avril. Les épreuves orales euh, débutent fin mai jusqu'à mi-juin à peu près, hein, quand on passe, parle la, de la session exceptionnelle. Dans ces épreuves orales d'admission, vous allez avoir deux grandes épreuves. La première est une épreuve orale de leçons français mathématiques. La seconde, on y viendra plus tard, est une épreuve d'EPS et CSE combinée. Cette épreuve orale de leçon français mathématiques fait partie du nouveau format de concours que nous connaissons depuis le CRP 2022, est une épreuve qui est notée quand même sur 80 points. Et vous verrez que dans la répartition des points de l'épreuve orale, elle est déterminante, elles sont toutes importantes évidemment, mais celle-ci est la seule à avoir un coefficient 4 et est notée sur 20 points. Donc elle est ultra importante puisque le nombre de points sur l'épreuve orale est de 120 points. Donc déjà, il faut s'assurer de réussir celle-ci à minima. La durée de préparation de cette épreuve, et de deux heures, c'est-à-dire que vous allez arriver, par exemple, à 8 heures, vous serez convoqué, vous allez préparer en autonomie dans un coin pendant deux heures vos, vos, vos épreuves. Ensuite, vous allez avoir une heure d'épreuve pour les deux disciplines, c'est-à-dire que vous, aurez, vous passerez dans la foulée l'épreuve de leçon français et l'épreuve de leçon maths. La première partie sera un exposé de 10-15 minutes par leçon. Et ensuite, vous aurez 15 à 20 minutes d'entretien avec le jury. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont vous allez exposer, le jury va vous poser des questions de, durant 15 à 20 minutes euh, sur ce que vous avez dit ou sur d'autres questions euh, qu'ils aimeraient vous poser. Et idem pour la deuxième partie, en mathématiques. D'accord Donc ça, c'est déjà important de le savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir quand on va vous distribuer ce, les sujets mmh. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans Vous avez forcément un sujet... Euh et un dossier qui accompagne le sujet, qui va vous aider justement à préparer, à présenter ensuite votre exposé, un, un dossier qui ne va pas excéder hein, deux à trois pages. Donc, ça n'est pas trop long à lire, même si, effectivement, vous l'avez pour les deux disciplines. Alors, dans ce dossier, vous pouvez avoir des supports pédagogiques, des extraits de copies, de manuels, etc., et puis, euh, vous pouvez aussi avoir euh, des documents officiels qui peuvent être donnés, ça n'est pas systématique, mais euh, des extraits d'attendus de fin de cycle, repères annuels, qui peuvent vraiment vous, vous aider euh, à, à justifier ensuite le choix euh, de, que vous ferez pour, pour votre, euh, votre leçon. Voilà, ça c'est pour le dossier qui accompagne et l'attendu, hein, si on, on synthétise, c'est la conception et l'animation d'une séance. Et les jurys vont rechercher euh, à apprécier évidemment ben, vos connaissances euh, disciplinaires par rapport au, au thème de la leçon de français ou mathématiques. Et ils vont aussi évaluer dans votre exposé ensuite, par le jeu de l'entretien, euh, vos, vos choix hein, pédagogiques, didactiques. Donc, on, on y vient juste dans la diapo suivante, mais euh, on, on vous partage hein, des, des exemples de sujets. Ah, qui bloque Ah, voilà, c'est bon. bon. Donc là, on, on vous présente hein, et on a pris euh, deux exemples de leçons qui ont été proposées, qui nous ont été transmises l'année dernière par l'un de nos candidats et qui étaient deux leçons proposées à Lille. Donc, vous voyez l'intitulé du sujet, euh, les documents qui ont été proposés avec euh, chacun des sujets, et puis la formulation après de la question euh, qui va préciser les attendus. Hein. C'est ça, hein, Brigitte Oui, alors, vous, vous le verrez, vous aurez le temps hein, ensuite de, de lire et de regarder qu qu'est-ce qu qui est posé, quels sont les, les, les types de sujets ces sujets précisent toujours le niveau, les niveaux de classe visée. Hein. Là, vous voyez dans les premiers, c'est une petite section, donc maternelle, période 1. La période de l'année, ils indiquent également à laquelle se situe la, la séance à construire. La séquence dans laquelle se situe la séance, que doit présenter le candidat, ainsi que le positionnement de la séance dans cette séquence. Ce qui est important à entendre, c'est que souvent, et c'est là-dessus aussi, donc on, on insiste beaucoup auprès de nos stagiaires, prenez le temps, dans un premier temps à la lecture du sujet, de bien positionner, de bien faire attention aux, aux éléments qui vous sont d'ores et déjà donnés. Ils sont déterminants puisque là, on vous parle d'une période 1. Donc forcément, si après vous construisez une séquence qui parle de la période 4, vous êtes hors sujet. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous allez voir, on va beaucoup aborder tout au long, c'est repérer. Et là, vous voyez que ce sujet a été transmis par une de nos stagiaires l'année dernière. Votre plus bon ami, ce jour-là, c'est le stabilo, c'est les mots-clés. Repérer les mots-clés et à mettre en évidence pour ne pas les oublier. Donc, les sujets sont évidemment explicitement articulés au programme. Donc, ça, on y reviendra. Évidemment, on ne peut pas passer un concours si on n'a pas minimum connaît, pris connaissance des programmes hein, de, de l'école élémentaire. Donc ça, C'est important. Je, je, je permets juste pour, pour, pour, pour déjà d'enlever les spams qu'on a sur Facebook, mais également de, vous, de répondre à une première question à laquelle Jean va peut-être euh, pouvoir répondre. Une question qui est posée par Chloé. Est-ce que le jury change entre les maths et le français, Jean non, c'est ouais. le même jury. Exactement. C'est le même jury. Alors, il peut y avoir des modifications euh, cette année par rapport à l'an dernier, mais a priori, dans le jury, il y a au moins deux personnes. Euh, et chacune des deux personnes est référencée comme étant un peu plus spécialiste, soit des mathématiques, soit du français. Ouais, exactement. C'est vrai que, voilà. que le jury ne va pas changer en cours, donc généralement… Voilà. Voilà, avez, ça ne change euh, pas. Alors ça après, ça ne veut pas dire que vous serez interrogé uniquement par un membre du jury sur le français et uniquement par un membre du jury sur les mathématiques. Mais voilà, il oui. y a quelqu'un qui est plus, entre guillemets, spécialiste en maths et plus spécialiste en français, voilà. mais le jury ne change pas. Par contre, évidemment, sur les deux euros, euh, ça ne sera pas le même jury. C'est-à-dire sur la première épreuve et la deuxième épreuve, les jurys sont différents. Mais sur chacune oui. des épreuves, quel que soit le contenu de l'épreuve, là en l'occurrence, sur l'épreuve de leçon de français et maths, le jury ne change pas. Exactement. Alors, il y a Alexandra qui posait également une question par rapport au jour J et aux documents. Jean, est-ce que les documents qui sont proposés avec le sujet peuvent être conservés pendant l'exposé et l'entretien Oui, bien sûr. Hein oui. Fait. oui, de toute façon, les documents qu'on vous donne euh, sont des documents qui vous contraignent parce que vous devez vous appuyer dessus pour construire euh, votre, vos choix pédagogiques et didactiques, mais en même temps, ce sont des documents qui vous aident, c'est-à-dire oui. ils sont là pour vous donner euh, une, une petite base euh, parce que, bah, évidemment, vous ne pouvez pas connaître tous les programmes par cœur, vous ne pouvez pas avoir, mmh. connaître tous les livres de mathématiques euh, ou de français mmh. qui existent sur tel ou tel sujet, donc ça va, ça va vous aider. Donc, comme on, ça va vous aider pendant la préparation et ça peut vous aider évidemment pendant la présentation et éventuellement l'entretien, donc vous les avez à votre disposition. C'est ça et une question de, de Chloé sur la calculatrice, alors c'est vrai que là on est sur l'épreuve de leçon qui ne nécessite pas forcément l'utilisation de la calculatrice, en tout cas que ce soit pour des exercices, pour l'épreuve écrite ou, ou orale hein, de leçons, ça vous sera précisé si vous avez le droit d'utiliser ou pas la calculatrice. Hein. Mais voilà. Juste bon. une réponse à Chloé. alors après, ce qu'on essaiera de faire, quand même, parce que si on commence à. On essaiera de vous, de de vous regrouper, voilà, de regrouper et, de, et de vous donner le top quand vous pourrez évidemment à chaque fin de, de, de présentation poser, de les des épreuves, poser des questions. Sinon, je pense qu'on va commencer à aborder des réponses oui. dans vos questions qu'on qu allait aborder après. C'est un peu dommage. Donc juste pour répondre à Chloé, non, on ne respire pas entre les deux euros sur cette épreuve de leçon maths français. Vous avez une heure, oui, une heure où vous allez passer entre les mains du jury et répondre à, à toutes les questions, exposer, etc. Mais... Évidemment, Jean y est revenu et c'est vrai que peut-être c'était ce n'était pas suffisamment clair. Épreuve, euh, les épreuves orales vont se dérouler en deux étapes. Il y a une première étape sur un premier jour où vous aurez les épreuves de leçon de maths français et vous serez convoqué sur un autre jour pour l'épreuve de EPS et CSE. Hein. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas tout en enfilade. Hein. Voilà. Euh, non, ok, donc on choses. essaie, on passe à la qui est attendu du candidat. Donc ça, c'est vraiment euh, nos conseils sur euh, la lecture des, des rapports de jury, pourquoi ça ne passe plus, pour vraiment vous donner des éléments sur, sur cette épreuve de leçon math-français. Mat Qu'est-ce qu'on attend de vous Ça ne veut plus défiler. C'était plutôt là-bas, Aurélie, si tu vas pas là-bas. Oui, oui. voilà. Oui, c'est bon. Alors, ce qu'on va attendre du, du candidat, et vous commenterez, j'en hein, hésitais pas à intervenir, mais dans les points oui. essentiels, hein, il faut évidemment euh, que vous indiquiez clairement les objectifs d'enseignement. Alors, vous pouvez peut-être illustrer, Jean, je ne je sais pas si on, on décline les différents points et puis donner peut-être un, un exemple s'il y a des, des questions de la part des, des, des personnes présentes. Ouais. Il faut évidemment exposer face au jury le déroulement de sa séance et toujours, et on insiste bien, de justifier ses choix pédagogiques. Là, on n'est pas là pour faire... Euh, une animation de séance, on est là pour faire un exposé et justifier ses réflexions. Alors, didactique, évidemment, ça va être de... Si, si là, on prend l'exemple de la proportionnalité, euh, euh, il va falloir savoir justifier comment on enseigne la proportionnalité dans la classe à ses élèves, euh, en cycle 3, par exemple. Et puis, d'un point de vue pédagogique, c'est... Euh, si on a fait le choix de, euh, dans sa séance, en... De proposer un travail en petit groupe, c'est de savoir justifier pourquoi il est intéressant de travailler en petit groupe avec les élèves. Voilà, c est, c est, ça, c'est un point essentiel et vous serez questionné ensuite si vous n'avez pas justifié de toute façon vos, vos propositions. C'est aussi. Je peux de me permettre Oui, Jean, allez-y, je vous en prie. Euh... La justification des choix pédagogiques, euh, elle se fait à la fois par les connaissances que vous avez, euh, en didactique ou en pédagogie, mais aussi par les documents qui sont à votre disposition. C'est là où vous pouvez vous appuyer sur un élément du document euh, pour dire ben « voilà, je fais ce choix-là parce que dans le document 2, on me dit tel et tel élément. » Donc, c'est pour ça que je fais ce choix-là. Hein Donc il faut, euh, Vous ne pouvez pas tout, co tout connaître, mais les documents, il faut vous en servir à ce moment-là pour la justification de vos choix. Mmh. Alors, si on poursuit, il faut évidemment bien aussi présenter l'activité des élèves euh, à la présentation de, de la séance, hein, bien l'expliciter, euh, s'appuyer sur les extraits, sur l'extrait de programme. Alors, euh, soit il vous est donné, soit il ne vous est pas donné. Il faut avoir là, quelques connaissances, même si on n'attend pas de vous que vous les connaissiez par cœur. Mais en vous y préparant tout au long de l'année, vous avez assimilé les grands euh, axes des programmes, euh, c'est d'exploiter les documents. Alors, les documents, ils ne vous sont pas donnés, c'est ce qu'on disait, ils ne sont pas là par hasard, ils doivent pouvoir vous aider à euh, présenter justifier votre réponse. Si vous n'utilisez pas l'un des documents proposés, euh, il vous pourrez être amené à justifier pour quelles raisons vous pouvez aussi proposer un document de référence que, qui vous semble intéressant. Il faut savoir bien le présenter, le justifier, dire pourquoi vous avez fait référence à ce document supplémentaire. Mmh. Et puis, voilà, globalement, savoir construire une réflexion d'ordre didactique et pédagogique, la justifier, la faire évoluer lors de l'entretien. Vous allez faire des propositions, le jury va vous questionner, parfois ne pas forcément euh, valider votre proposition, c'est de ne pas vous laisser dérouter, euh, d'écouter ce qu'ils ont à vous dire, de euh, préciser pourquoi vous avez proposé et, et de ne pas hésiter à faire évoluer éventuellement aussi euh, après les remarques faites par les membres du jury, Genre, ça arrive hein, régulièrement. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est, ce qui est attendu du, du candidat, il y a aussi quelque chose qui est attendu et qui n'est écrit nulle part, euh, qui est de l'ordre de, de, de l'implicite, mais qui, sur, dans les deux jurys, dans les deux épreuves, euh, le jury euh, a deux fois une heure à peu près euh, pour se faire une opinion si la personne qu'il a en face de lui, en euh, va lui confier 25 élèves à la rentrée de septembre prochain. Voilà. Mmh. En dehors des connaissances... Hum, que la personne peut avoir, des choix pédagogiques, etc. Donc ça, ça se joue sur, sur le non-verbal, sur l'attitude, sur la capacité à rentrer en communication avec le jury, sur la capacité à écouter ce que le jury dit. Ça, ça base sur la capacité aussi à modifier peut-être un choix pédagogique euh, si le jury le remet en question plus ou moins, ou en tout cas vous demande de le, de le justifier un petit peu plus en avant, peut-être que ça veut dire que ben, le choix, il faudrait peut-être le, le revoir, voilà, cette capacité-là. Voilà. Euh, donc tout ça, ça fait partie de ça aussi, ça fait partie aussi de, de, de l'attitude générale du candidat euh, entre le moment où il rentre dans la salle et le moment où il en sort. Voilà. Exactement. France, La présentation hein, aussi est importante. Comment on se ça, ça c'est notamment des conseils. On, on va le voir un petit peu plus loin, mais vous avez tous les formateurs, les formateurs for -prof, on, nous ont fait parvenir et ont partagé des conseils et ça revient de manière euh, euh, systématique, c'est la présentation, euh, la façon de parler, de s'exprimer, d'être à l'écoute, etc. Ça, c'est très, très important, effectivement. Et c'est vrai que ce que dit Jean est vrai, c'est est-ce que cette personne, je la positionne dans une classe, mais aussi est-ce que je la vois dans une équipe pédagogique déjà constituée hein C'est important aussi. Est-ce que c'est une personne qui va suffisamment être à l'écoute, qui va accepter qu'on dise qu'elle n'est pas complètement encore... Euh, Prête, etc. Donc, c'est important aussi effectivement de rappeler ça, Jean. Alors, on a quelques questions rapides donc sur cette première épreuve. Donc, une, une inquiétude, je dirais plus euh, de. C'est oui, oui, qui posait la question. On connaît tous les programmes, ils sont dans. C'est quand je prépare les devoirs, je vais forcément voir les programmes pour répondre au sujet. Euh, donc ça, Jean lui, il a répondu un petit peu tout à l'heure. Hein. On, on, on vous demande pas de les connaître par cœur, je pense, mot. Non. Mais quand même, il faut montrer au jury que vous savez qu que, quels sont les attendus de fin de cycle. Qu'est-ce qu'on apprend à quel niveau de classe Et Tout à là, fait. Oui. J'en je hein, plutôt. Au, au minimum, des, des, des attendus de fin de cycle. Hein, dans les programmes, ce qui, ce qui, ce qui doit être votre, votre document de, de référence, votre livre de chevet, ce sont bien les les repères de progressivité et les attendus de fin de classe. Mm. Les programmes ils sont importants, les programmes de 2020, mais les deux autres documents, ceux-là sont encore plus importants, parce qu'ils sont plus parlants, ils sont plus exemplifiés. Donc mm. ça, vraiment, il faut vous en servir. Et puis après, même si vous, vous coincez sur un élément de programme parce que ben, c'est quelque chose que vous avez oublié ou que vous n'avez pas lu suffisamment, etc., c'est pas très grave, c'est du bon sens. Ouais. Mm. C'est-à-dire, c'est ne pas aller dire qu'un euh, élève de maternelle euh, va euh, être obligé de lire tel ou tel document. On sait bien que la lecture, bah, ça commence au CP, en tout cas, que l'apprentissage de la lecture en tant que tel, euh, c'est un attendu de fin de CP, ce n'est pas un attendu de maternelle. Donc des choses de bon sens, euh, plus que des, des connaissances pures et dures de chaque élément, euh, précisément de chaque programme. Exactement. Après une autre question oui. On ouais. répondre à Anthony, euh, j'ai également cette appréhension, je ne suis pas encore capable de sortir euh, les, les attendues de fin de cycle. Enfin, ce qu'on dit à nos stagiaires, attention, on est en janvier, il vous reste encore quatre mois avant les épreuves orales. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Repositionnez-vous aussi sur ce que vous ne saviez pas ou ce que vous saviez il y a quatre mois en arrière. Regardez la marge de progression que vous avez eue et pas d'inquiétude. On a encore quatre mois hein, pour se former et pour apprendre et pour euh, continuer à se perfectionner. Donc, euh, Calmons-nous. Après, une autre question, Jean, sur la possibilité de noter des mots-clés pendant les remarques du jury, la prise de notes. Est-ce qu'elle est autorisée pendant, pendant l'entretien davantage Parce qu'ils vont vous laisser parler. Tout à fait. Alors, sachant que les entretiens sont très courts, donc sont très denses, ils durent au maximum 15 minutes, bah, deux fois 15 minutes, 15 minutes en français et 15 minutes en maths, donc c'est très dense. Euh, puisque le jury a envie de poser beaucoup de questions. Donc, euh, en général, euh, c'est un flow euh, pas ininterrompu, mais presque. Voilà, donc, vous pouvez noter ce que vous voulez. Euh, juste peut-être pour anticiper sur une question, vous avez le droit de faire votre présentation debout ou assis. Vous avez le droit de répondre aux questions du jury debout ou assis. Un conseil, c'est de le faire assis, l'entretien. Par contre, la présentation, si vous êtes plus à l'aise de le faire euh, debout, vous pouvez la faire, debout. il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins, ou moins bien, c'est un choix. Voilà. Mais, mais après, pendant l'entretien, si vous voulez noter des mots-clés sur votre feuille pendant que le jury vous pose une question, il n'y a aucun problème à ça. Très bien, c'est clair, Jean. Allez, on poursuit avec la partie suivante, l'épreuve orale d'admission. Alors, on va parler de l'EPS. Donc, il y a, il y a la seconde épreuve qui est l'épreuve d'entretien hein, qui regroupe l'épreuve de PS et l'épreuve d'entretien mise en situation d'oral donc Brigitte on commence peut-être par le PS voilà donc sur le PS donc euh, là quand on regarde également la répartition des points donc c'est une épreuve hein, le PAS cse qui est notée sur 40 points donc euh, le PS va être notée sur 10 points la CSE sur 10 points et c'est un coefficient de 2 donc vous voyez que dans la répartition de points quand on disait vous aviez 80 points pour l'épreuve de leçon maths français et là, 20 points, 40 points pardon, pour l'épreuve de PS et SE. Cette épreuve a une durée d'une heure cinq. Euh, tout à l'heure, elle avait une durée d'une heure. Là, vous avez une heure cinq, dont, euh, et cinq, et 30 minutes de préparation pour le PS. C'est-à-dire que quand vous allez arriver, lors de votre convocation, on va vous donner un sujet de PS. Vous, aurez, vous disposerez de 30 minutes pour préparer votre entretien. On est bien d'accord Quand tout connaissant du système éducatif, vous n'avez pas de temps de préparation, c'est-à-dire que vous ne connaîtrez pas jusqu'à ce que le jury vous interroge et vous demande d'exposer de, l'entretien de motivation qu'Aurélie abordera après. Vous n'aurez pas de sujet en même, vous ne saurez pas sur quoi vont porter les mises en situation d'enseignement et de vie scolaire. Juste une petite mise au point, deux mises en situation va, va, va, va, sur lesquelles Aurélie va revenir. L'enseignement, c'est ce qui se passe en classe, la vie scolaire, c'est ce qui se passe hors de la classe. Donc, vous allez vraiment être interrogé, enfin, ou du moins en interaction avec le jury, sur ces deux questions-là. Donc, ça, ça va nécessiter quoi, cette épreuve-là hein, Même si elle est notée moins, mais attention, je le rappelle souvent, ça fait souvent rire Aurélie, mais n'oublions pas que la note éliminatoire sur les épreuves au roi de l'admission, c'est zéro. C'est-à-dire que si le jury estime à un moment donné que vous n'avez pas votre place parce que vous avez dit quelque chose vraiment euh, qui ne peut pas aller ou qui n'est pas du tout conforme à leurs attentes, ils vont vous mettre un zéro éliminatoire, et là, vous n'avez aucun moyen de vous rattraper avec euh, une quelconque épreuve. Hein. Donc, ça va nécessiter quand même un travail en amont pour montrer que vous connaissez, même si vous n'êtes pas issu de, de ce, ce milieu d'enseignement, que vous connaissez à minima le métier dans lequel vous avez envie de vous reconvertir. Alors, je parle de, de reconversion, puisque... 80-90% des stagiaires qui sont chez Fort Prof sont des personnes en reconversion professionnelle. Ça rejoint un peu ce que disait Jean tout à l'heure. Le jury veut aussi s'assurer que vous n'êtes pas dans une dynamique commerciale, par exemple si vous avez été commercial pendant 20 ans, que vous n'êtes pas trop informaticienne dans l'âme si vous avez été informaticien pendant des années. Il faut quand même leur montrer que vous avez compris où vous allez et que vous en connaissez à minima les termes et les connaissances, etc. Donc l'éducation physique et sportive, le temps de préparation est de 30 minutes. Ensuite, vous allez faire un exposé de 15 minutes sur le sujet sur lequel vous allez avoir à travailler. Et ensuite, vous aurez également un entretien de 15 minutes avec votre jury. Donc ce que disait Jean, c'est-à-dire des questions diverses et variées, soit sur ce que vous avez dit, soit sur des transversalités, soit sur d'autres questions sur l'EPS. Là, vous allez noter sur 10 points. Donc c'est un sujet qui est fourni par le jury, hein, pareil, ça, vous avez quelques feuillets. Proposons un contexte d'enseignement. Donc, contexte d'enseignement, c'est tout ce qui est logistique. De quoi disposez-vous dans cette, cette, cette activité EPS, hein, de, de, comme matériel, comme, comme personne qui vous accompagne, etc. Et d'un objectif d'acquisition pour la séance. C'est-à-dire, on va vous le préciser. Qu'est-ce que vous devez être amené à faire dans cette séance-là Immerger la tête sous l'eau si vous êtes en, dans un cours de natation, etc. Et il va vous revenir, à vous, de choisir le champ d'apprentissage et l'activité physique support avant d'élaborer votre proposition. Donc ça, c'est important parce que c'est très technique, hein. c'est pas très compliqué, il suffit juste de s'y projeter et de travailler un petit peu ces, ces termes très techniques hein, qui parfois on dit mais qu'est-ce que ça veut dire un champ d'apprentissage, qu'est-ce que c'est une activité physique support, ça s'apprend. Ça hein. C'est des termes, l'EPS est assez... Euh, je dirais un langage très technique, peut-être plus que dans d'autres disciplines, mais ça s'apprend. Donc, vous avez un champ d'apprentissage, c'est produire une performance optimale, etc. Voilà, donc ça, c'est 30 minutes d'exposé et d'entretien avec votre journée. Sachant, Brigitte, qu'on a quand même pas mal d'académies qui commencent ou qui ont commencé à communiquer quatre activités physiques, sportives et artistiques. Donc, euh, sur lesquels vous allez pouvoir après vous, vous centrer, mais attention, parce que parfois, les questions euh, pendant l'entretien peuvent euh, aussi concerner les autres absents. Donc, euh, il faut continuer à travailler toutes les absents. Mmh. Euh, et puis, l'année dernière, on va, on va vous partager des exemples de sujets hein, de candidats, de nos candidats de l'an passé. Euh, parfois l'activité euh, physique a été donnée dès le départ. Euh, ça ne devait pas, et on devait vous laisser le choix. Alors souvent, c'est induit dans le sujet, hein. on induit euh, l'activité, mais euh, certains sujets euh, et, et, et jurys ont communiqué l'activité physique sur laquelle euh, ils souhaitaient que vous fassiez votre euh, proposition. Donc le PS, maintenant on va passer à la, à la CSE. À la CSE, donc... <rire> Alors, euh, sur la, la, la CSE, euh, il y a deux, deux étapes, je dirais. Une première étape avec l'entretien de motivation euh, et ensuite les mises en situation. Alors, là, Brigitte l'a dit tout à l'heure, pas de tant de préparation, ça va être à chaud. La seule chose que vous aurez préparée en amont, c'est la fiche de candidature qui est, qui est mise à votre disposition et que vous devez renvoyer euh, sur le site académique Cyclade mmh. euh, Évidemment, cette fiche de candidature, ce n'est pas un CV où on met toutes ces expériences. C'est une fiche sur laquelle vous allez euh, prendre le temps de euh, parler des expériences qui ont un lien ou qui vont avoir un intérêt par rapport au métier sur lequel vous vous projetez en tant que professeur des écoles, qui vont vous permettre de, à l'oral aussi, lorsque vous allez faire la présentation pendant cinq minutes, de développer des compétences que vous allez pouvoir euh, transférer de vos activités personnelles, professionnelles bah, antérieures vers ce nouveau métier et le référentiel de compétences des professeurs. Hein. Donc ça, c'est la partie fiche de candidature avec cinq minutes de présentation. Et ensuite, le jury vous questionnera sur cette présentation et votre parcours pendant dix minutes. Et euh, dans, dans la continuité de ce premier échange, vous aurez deux mises en situation, euh, alors deux types, hein, euh, mises en situation d'enseignement et de vie scolaire. Euh, il faut évidemment faire attention de bien répondre euh, à la question, euh, ce qui tourne autour de l'enseignement c'est vraiment autour des apprentissages et la vie scolaire ce serait plutôt euh, tout ce qui peut tou tourner autour de l'école, donc euh, ça peut être la relation avec les familles, un conflit particulier, euh, l'environnement et les partenaires, etc. etc. Euh, on, on est autour de la vie scolaire. Ces deux mises en situation, vous allez les avoir à chaud, puis les jurys vont vous questionner, euh, et ça peut être un, un, un feu de questions, euh, comme disait Jean tout à l'heure, hein, il ne manque pas de matière euh, en lien, et, et on a pu quand même noter l'an passé une très forte attente par rapport euh, aux, aux principes et aux valeurs de la République sur lesquelles euh, vous étiez souvent... Euh, euh, questionnés euh, où il y avait beaucoup de liens autour de, de, ces, de ces deux notions donc on va partager des exemples euh, pour illustrer tout cela là on vous partage des exemples sur un sujet de l'académie de Montpellier en EPS donc vous retrouvez le contexte d'enseignement vous euh, voyez tous les éléments que décrivait Brigitte tout à l'heure un constat, donc le constat, il est assez divers hein, sur une situation et il peut y avoir une difficulté particulière dans la classe. Et évidemment, il va falloir proposer votre séance et bien prendre en compte la difficulté, l'ensemble des élèves, ne pas en oublier, ne pas soit proposer une séance qui va correspondre qu'à la difficulté, mais aussi pour la classe dans sa globalité. L'objectif d'acquisition visé et puis la, la, la formulation de la question générale du sujet. Donc ça, c'est un exemple de l'Académie de Montpellier. À côté, vous avez des exemples d'académies de, diverses hein, où, où là, euh, la natation, donc ça, c'est quand même une APSA qui voilà, fait partie de toutes les académies. En grande section, euh, l'APSA et les objectifs, là, des élèves ne s'immergent pas sous l'eau euh, pour récupérer les objets, proposer une situation, voire plusieurs. Évidemment, l'activité commu était communiquée. Euh, classe de CM1, là, on retrouve sur la de le dernier exemple, euh, le contexte. L'activité n'est pas directement donnée, mais très vite, euh, vous, vous retrouverez euh, l'activité qui peut avoir le plus de sens par rapport à cela. Voilà, ça, c'est... Des exemples sur l'épreuve d'EPS et puis on, on vous a partagé quelques exemples de mise en situation, euh, en, de, de mise en situation à la fois euh, d'enseignement et de vie scolaire. Hein. Euh, donc, Un père de famille envoie un courrier pour dire que sa fille sera absente euh, tous les mardis quand il y a piscine car elle souffre d'aquaphobie. Euh, donc, comment réagissez-vous Des parents ne veulent pas mettre en classe leurs, enf leurs enfants de petite section l'après-midi. On vous partagera le document avec les quelques exemples. Évidemment, ceux de la promo Mandela ont déjà pas mal travaillé sur ces mises en situation. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Euh, et et, et ces, ces, ces, les mises en situation aussi d'oral hein, permettent de se... Mettre en situation un show avec des sujets sur lesquels il vous faut rebondir et on n'attend pas de vous que vous fassiez des réponses très longues. Vous n'êtes pas là pour faire un entretien, mais bien répondre avec précision aux questions posées lors de ces mises en situation. Jean, peut-être des commentaires ou pour ces points Hum, non, enfin, savoir qu'en en ce moment, dans, dans le milieu de l'éducation nationale, il y a deux grands thèmes euh, euh, qui, qui, qui reviennent. Il y en a, c'est la laïcité ouais, et la lutte ça. contre le harcèlement. Voilà. Hum, Donc, euh, il faut s'attendre à pas mal de sujets autour de ces deux grands thèmes. Hum, du moins des transversalités, je pense, ouais. parce qu'il y a le sujet théorique et puis il euh, y a les questions que le jury a le droit et s'autorise à vous poser en rapport avec le sujet ou la question, ou pas d'ailleurs. C'est ça. Mais Jean a raison, c'est vrai qu'en fonction des orientations gouvernementales, chaque année, il y a des focus sur des thématiques qui sont extrêmement importantes. Et ces questions, elles ressortent systématiquement pendant cette épreuve, hein, qui peut avoir eu des noms différents, mais euh, donc laïcité, euh, c'est fondamental. Et le harcèlement, c'est une des, des grandes causes nationales, donc euh, bien évidemment. On reviendra sur toutes les questions plus tard. Hein. On, va, ouais. on va finir euh, la présentation des attendus de, de, de, de cette épreuve-là. Et ensuite, on, on les voit, ne vous inquiétez pas, on les repassera tout en, en revue. Alors, sur l'épreuve orale d'entretien, pour l'activité physique, hein, on vous a fait un petit récapitulatif euh, de ce qu'on attend. Évidemment, on attend de vous que vous fassiez, pendant l'exposé, la reformulation euh, rapide, hein, bien sûr, du sujet, la présentation synthétique de l'APSA. Essayez de, de proposer un plan qui, vont, qui va permettre au jury de savoir où vous allez les emmener. Euh, la présentation d'une situation d'apprentissage avec toujours évidemment les objectifs, la description de la situation, euh, les consignes que vous allez communiquer, les critères sur lesquels vous allez vous, vous appuyer. Euh, les variables aussi didactiques, etc. etc. Tout cela, vous, vous le travaillez évidemment euh, lors des, des, des cours hein, euh, ou, ou dans les devoirs. Donc, euh, extrêmement im important de bien décomposer tout cela. Toujours faire du lien, hein, puisque ça fait partie des textes officiels, mmh. des liens avec la sécurité, puisque alors ça, euh, on parlait de noter éliminatoire, proposer une situation dans laquelle euh, vous présentez et vous n'avez pas... Euh, euh, était vigilant et, et vous mettez une classe dans l'insécurité, euh, ça sera difficilement pardonnable. Hein. Euh, donc euh, ça, c'est extrêmement important le développement et la psychologie de l'enfant, c'est de savoir aussi de faire du lien sur euh, à, à, en fonction de l'âge des enfants que vous allez euh, avoir dans l'exemple de votre euh, séance, ce qu'ils sont en capacité ou pas de faire. On prend souvent l'exemple de faire courir. Parfois, on a entendu des des propositions de faire courir très longuement des élèves qui ne sont qu'en en, en cycle 2 au CP, euh, de les faire courir très longuement. Donc non, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas euh, proposer. Euh, donc connaissance de la psycho de l'enfant, du rôle du professeur des écoles, faire du lien avec les autres disciplines, disciplines pardon, euh, les enjeux de l'EPS, la place de l'ADSEM, on vous a mis quelques exemples. Et puis, bien évidemment, toujours justifier ses choix pour chacune des épreuves, hein, bien évidemment. Et c'est de, de toujours inscrire ses propositions dans une programmation annuelle. Voilà, ça c'est pour l'EPS et pour la partie motivation mise en situation. Alors, euh, on pourrait on aurait pu l'écrire et on va le retrouver après partout, hein, mais une expression orale Correct. Ce qui vaut d'ailleurs pour la première partie, hein. c'est Tout... des, des, des, des conseils qui peuvent valoir pour toutes les épreuves. C'est ça, parties. une expression orale correcte professionnelle adaptée, un positionnement d'en parler hein, conforme aux valeurs et aux missions du professeur des écoles, euh, des réponses qui vont démontrer de vos connaissances et, et qui vont démontrer de, de, ben, des compétences acquises euh, par, par vous-même. Hein. Une vision réaliste, on verra des conseils hein, où parfois vous, vous cherchez à proposer euh, et à faire l'original. Mais si ce n'est pas euh, réaliste, si vous n'êtes pas euh, pragmatique, parce que c'est aussi ce qu'on attend d'un professeur des écoles, vous pouvez passer à côté. Donc euh, voilà, vision réaliste, proposition euh, pragmatique, euh, des attitudes positionnement attendu, on l'a dit. Vous pouvez, évidemment, et il sera apprécié, de faire mention d'expériences euh, que vous avez, stages euh, et des propositions euh, que vous avez pu euh, vivre dans le, dans le cadre de la classe. Et puis, bah, euh, évidemment, euh, vous serez évalué sur vos connaissances scientifiques et pédagogiques, euh, l'apprentissage, les élèves et les textes officiels, bien sûr. Voilà pour... Euh, euh, cette partie-là est toujours restée en lien avec le référentiel des professeurs des écoles. On va peut-être remonter sur quelques questions. Quelques que questions. Par exemple, il y avait une question sur ça. C'est Jean qui va y répondre aussi. Est-ce que les, les stagiaires disposent, les candidats disposent d'un tableau, ah oui, de tableau blanc, d'un tableau blanc Est-ce qu'il y a un tableau blanc, y a un, un, tableau blanc. un schéma, j'imagine En règle générale, oui. Non, je, okay. Alors, je, je ne peux pas l'assurer à 100% dans okay. toutes les académies, dans tous les lieux, euh, mais sur celles où j'ai fait ça pendant longtemps, oui, il y a un tableau blanc avec la possibilité d'écrire ce qu'on veut sur le tableau blanc. Ok, mmh. super. Euh, Tatiana, on, on, on y est revenu, je pense, mais effectivement, hein, l'idée, c'est pas de faire un entretien, mais de répondre... Euh aux questions en étant la, le plus clair et le plus synthétique possible. Hein. Ce n'est pas de, voilà, de, de, et de faire un exposé euh, comme vous allez pouvoir le faire pour euh, les leçons, par exemple, ou, ou la séance de PS. Pour les mises en situation, c'est euh, voilà, ce qu'on a dit. Euh, Dispose-t-on des questions de mise en situation à l'écrit une fois qu'elles sont énoncées uniquement à l'oral, Jean est-ce que les, les mises en les situation sont écrites on... ou est-ce que les questions sont orales Oui, enfin, c'est ça. ça. Je pense qu'il peut y avoir les deux, cas, les deux cas de figure. En fonction des académies, ouais. des commissions absolument, on a pu vivre et entendre ouais. les deux l'année dernière. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait une seule façon de faire, malheureusement. <coughs> ok. Deux questions. qu'elle bon, Après, il y a Blandine qui est une habituée et qu est... qui répond aux stagiaires, donc c'est très bien. Ok. Euh, oui, vous pourrez bien sûr avoir le diaporama euh, avec les exemples de sujets, aucun problème. On vous mettra le lien à la fin de l'intervention et puis vous le retrouverez de toute façon après sur YouTube. Okay, Alors, va, on continue avec l'épreuve orale. Voilà, une, une dernière épreuve qui est optionnelle, mais qui je pense est importante à aborder, c'est l'épreuve optionnelle de langue. Et, et je pense qu'elle est importante puisque vous voyez que c'est une épreuve qui est notée sur 20 points, mais que seuls les points au-dessus du 10 sont retenus dans la notation. Et c'est important, j'en pourrais euh, certainement le témoigner, puisque euh, ben, attraper des points, euh, c'est vraiment très important d'avoir cette possibilité de grignoter quelques points euh, quand on a été moyen ou, ou pas, hein, d'ailleurs, quand on veut obtenir un bon classement. Euh, L'année dernière, on a eu de très, très bons euh, exemples. On a des stagiaires qui ont eu d'excellentes notes et qui ont pu cumuler 8, 9 points de plus. Hein. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est une, une épreuve optionnelle, certes, mais dont il faut parler. La seule exigence de cette épreuve est qu'il vous faut un niveau B2. Hein. Donc, euh, ça… Euh, c'est un niveau d'attendu. Hein, oui, oui il faut être la en capacité langue. de tenir une, conversa une conversation dans la langue. Alors, vous avez hein, la possibilité d'avoir le dictionnaire à votre disposition, mais comme le disait tout à l'heure Jean, ça passe extrêmement vite. Donc, euh, quand vous allez préparer, oui, pourquoi pas aller chercher un point, un, un mot de vocabulaire. Mais pendant l'entretien, il faut être à l'aise dans la langue retenue. C'est ça, donc c'est là pareil, vous allez arriver, donc c'est un autre jour, hein, vous serez convoqué un, un autre jour, on va vous donner un petit dossier documentaire que, que Aurélie vous présentera, vous allez préparer en autonomie pendant 30 minutes et ensuite vous allez présenter, donc vous allez être, avoir un entretien également avec, avec votre jury et vous aurez 30 minutes d'épreuve sur cette épreuve-là et rappelez-vous, si vous avez 11, vous aurez un point de plus. Si vous avez 19 ou 20, vous aurez 9 ou 10 points de plus. Hein, je, je disais, Jean, mais parfois, on a des surprises, nous aussi, hein, nos stagiaires, euh, quand ils passent le concours troisième voie ou le concours externe, les seuils ne sont pas les mêmes. Et ça peut vraiment vous être utile. Hein, je pense qu'on ah oui. a de nombreux témoignages. Même un point. Et de, et de toute façon, vous, vous ne risquez rien. Alors, ça ne peut ça. pas être négatif. Donc, euh... Exactement. Après, comme, comme on dit souvent, il faut quand même être en capacité de se dire « je vais avoir un peu de temps pour travailler euh, cette option-là ». Si vous y allez en toute dilettante, en vous disant « on verra bien ça », c'est par contre, c'est dommage. Hein. On ne peut pas vous enlever des points, mais quand même faites-le à minima euh, sérieusement, puisque vous allez avoir euh, dans le déroulé de la présentation en français, mais également dans la langue que vous oui. choisirez, sachant que vous allez devoir choisir entre allemand, anglais, espagnol ou italien. Donc Aurélie, ça. tu peux alors Donc concrètement, c'est intéressant, on vous partage un, un sujet hein, qui reprend parfaitement euh, la, la, la, le déroulé aussi. Vous allez avoir une présentation à faire de votre euh, parcours. Euh, ensuite, après euh, les jurys, alors ça c'est dans la langue hein, retenue, bien évidemment. Les jurys vous auront donc communiqué un document pédagogique. Ce, que vous allez également euh, présenter euh, dans la langue. Et puis, euh, va suivre un exposé euh, de 10 minutes pour expliquer le document et, et surtout euh, expliciter pourquoi vous allez euh, et comment l'utiliser dans la séance avec les élèves. Ça, c'est vraiment euh, essentiel. On le voit hein, dans l'exemple le, où, où ils vous décrivent et sur un document sur Halloween, de savoir comment vous allez, vous allez travailler ça avec, euh, avec les élèves. Donc ça, c'est la présentation du document et l'intégration dans la séance, vous le ferez en français, et ensuite, l'entretien de 10 minutes pour justifier vos réponses se déroulera à nouveau dans la langue retenue euh, avec le jury, bien évidemment. Voilà. Donc, oui, euh... juste une petite question. Je suis inscrite à cette épreuve de LVE d'anglais, mais comment me préparer au mieux pour cette épreuve Suivez déjà. Euh... La présentation, hein, vous allez devoir vous présenter. Donc, euh, apprenez à vous présenter en anglais, hein, tout simplement. Déjà, première chose, présentez votre partenaire. On va vous donner person, ouais, voilà. quelques conseils. Présentez le document, oui. ben, c'est ça. Exercez-vous à parler d'un document pédagogique ou didactique, et quel qu'il soit, et, et à l'expliquer dans la langue choisie. Ensuite, euh, ben, c'est tout marqué. Hein, donc, je dirais que finalement... Euh, vous suivez à peu près à minimal Après, on... Si, si, si. alors on va on va vous donner quelques conseils après Chloé. Euh, C'est évidemment euh, important parce que ce que vous allez vous allez apprendre euh, dans la préparation des leçons français mathématiques, vous allez pouvoir aussi en partie vous, vous l'utiliser pour. Euh, le format du, de la conception et pro, de la proposition de la leçon. Après, on va vous donner des conseils sur la partie entretien, le timing. On y revient un petit peu après. Alors, Jean, vous êtes déjà intervenu et peut-être allez vous commenter, Jean, euh, les conseils qui euh, ont été donnés par nos formateurs et que vous partagez, je pense, globalement. Euh, donc, euh, bien maîtriser une méthodologie de préparation pour l'épreuve de leçon de français mathématiques. Je, je vous laisse peut-être rebondir là-dessus. Oui, ben alors là, de, bon, dans, en tant que formateur sur cette épreuve, la chef -for prof, effectivement, on, on propose hein, une méthodologie, hein, c'est-à-dire euh, combien de temps on va passer sur euh, le. le l'introduction, le, le, les enjeux présentation de la séquence, présentation de la séance euh, la, con la conclusion voilà. donc ça il faut absolument euh, avoir un cadre alors c'est pas un cadre qui est imposé hein. euh, c'est un cadre qu'on propose on peut à l'intérieur du cadre avoir un peu de souplesse mais en tout cas il faut que chacun euh, arrive en sachant à peu près euh, dans quel cadre il va se situer pour ne pas perdre de, de temps. Parce que honnêtement une heure de préparation en français et une heure de préparation en maths, c'est extrêmement court. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir des automatismes. Voilà. Après, ben, bien lire le sujet, ça c'est sûr. Il faut lire le sujet, il faut prendre le temps de le lire, de voir la classe, de voir euh, la place de la séance dans la séquence. Ça, c'est ce qui est le plus important, je dirais. Parce que ça veut dire qu'il faut avoir une idée de comment va se dérouler la séquence. Avant et après la séance qui va être développée. Donc, ça, c'est assez complexe, pas forcément compliqué, mais complexe. Et chercher les objectifs. Souvent, l'objectif de la séquence est donné dans le sujet, mais il va falloir trouver l'objectif de la séance, ce qui, lui, n'est pas forcément donné dans le sujet. Voilà. Et de toute façon, dans une séance, on ne fixe qu'un seul objectif. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller euh, prévoir deux, trois, quatre, cinq objectifs qu'évidemment, en une séance de 40 minutes avec des élèves, euh, quel qu'il soit, on ne pourra pas atteindre. Donc euh, un objectif dans, de, dans sa séance, c'est bien. Après, ben, gérer son temps, oui, ça c'est sûr de la préparation. Comme j'ai dit, c'est très court. D'accord. Donc il va falloir, dès la première euh, lecture des documents, utiliser le, le meilleur ami du candidat, c'est-à-dire le surligneur. Donc, c'est ce que disait Brigitte tout à l'heure, il faut surligner tout de suite, repérer les mots-clés, euh, qu'est-ce qui vous semble important et ce sur quoi vous allez vous appuyer pour construire votre présentation. Être attentif aux documents, effectivement. Alors, ça fournit un certain nombre de renseignements, mais pas tous les renseignements, évidemment. Vous devez avoir des connaissances, mais appuyez-vous sur les documents pour, euh, pour vous aider. Voilà. Et ensuite, la contrainte temporelle, l'exposé, c'est entre 10 et 15 minutes. Euh, ça, c'est important. Moins de 10 minutes, vous serez sanctionné, c'est-à-dire que vous perdrez des points, c'est évident. Et plus de 15 minutes, vous serez sanctionné de deux façons. Vous serez sanctionné parce que vous allez perdre des points, parce qu'on va considérer que vous n'êtes pas capable de respecter la contrainte du concours. Et deuxièmement, on va vous interrompre. C'est-à-dire, le jury ne vous, ne vous laissera pas terminer. Si au bout de 15 minutes, vous n'avez pas conclu, il ne vous laissera pas terminer, il vous interrompra. Et tout ce que vous n'aurez pas dit, bah, vous ne pourrez pas le dire. Donc, c'est assez déstabilisant. Alors, après, pendant l'exposé, on l'a dit tout à l'heure, et ça revient à nouveau, hein, c'est d'être explicite, bien poser sa voix, être calme. Alors, évidemment, hein, c'est toujours… Euh, euh, toujours un peu difficile le jour J, mais après, une fois que les premiers mots sont posés, euh, après avoir bien soufflé, il faut pouvoir avoir le rythme adapté pour ne pas faire trop court ou trop long, hein, bien évidemment. Euh, on parlait de, de notes, hein, il ne faut surtout pas euh, lire euh, sa fiche, parce que là, vous allez complètement perdre le jury. Ça va, ça va devenir évidemment complètement monotone. Euh, ça doit vous servir de support avec des mots-clés que vous allez souligner, mais pas servir euh, à lire hein, intégralement. Être réceptif aussi aux questions du jury. Euh, ils ne sont pas là pour systématiquement vous piéger, les jurys. Ils peuvent vous, vous surtout chercher à vous, à vous faire préciser, développer votre réponse. Donc, euh, soyez très à l'écoute de, de cela. C'est extrêmement important pour vous. Euh, donc bien les, élaborer une séance avec les différentes phases euh, et les liens explicites vers les documents du sujet et les choix pédagogiques, on l'a vu tout à l'heure, euh, revenir de manière précise euh, sur l'objectif qu'on fixe à, aux élèves, l'objectif qu'on se fixe en tant qu'enseignant, ne pas oublier de faire manipuler les élèves, les liens, là encore, avec les programmes attendus, les, les formateurs euh, fort prof insistent beaucoup là-dessus. Euh, présenter une séance réaliste et ne pas chercher l'originalité. Jean, je crois que c'est vous qui nous aviez notamment donné oh, oui. cet exemple. Oui, oui. Donc ça, on peut avoir la tentation de vouloir un peu marquer le jury, mais parfois, ça nous fait un peu perdre pied. Souvent, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce que tout simplement bah, les, can les candidats n'ont pas l'expérience et donc euh, ils vont euh, proposer quelque chose euh, qui, en règle générale, euh, est totalement farfelu et mmh. donc euh, malheureusement qui n'est pas du tout adapté aux, aux élèves, etc. Alors, après, parfois, une petite touche d'originalité, pourquoi pas, d'accord Mais chercher mmh. l'originalité à tout prix, c'est-à-dire surtout ne pas faire ce qu'on a appris euh, dans le cadre de la formation avec for prof, ça, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Mmh. La, la, la remarque suivante, c'est pareil, euh, ne pas chercher à noyer le poisson. Euh, si vous ne savez pas, et il peut arriver qu'il y ait une question sur laquelle vous ne sachiez pas euh, rebondir, parfois, il, il, plutôt que de, de s'embourber, c'est de, de, de le dire hein, et de pouvoir passer euh, ou demander une reformulation ou de passer à la suite, hein, surtout. Mm. Rassurer le juriste sur sa capacité à prendre une classe en main en donnant des exemples d'activités ou d'interventions simples, claires, plein de bon sens. Euh, on, on le rappelle encore, hein, mais c'est vrai que quand vous allez passer les épreuves orales, vous êtes à quelques semaines de prendre en, en charge une classe. Il faut les rassurer, les jurys, et montrer que vous allez savoir proposer des choses euh, simples, claires, précises à vos élèves. Donc, ça, c'est essentiel. Ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez eu l'opportunité de faire des stages aussi, de mettre en lien avec des stages que vous avez faits pendant l'année de préparation. Alors, on partage oui. quelques citations qu'on vous laissera lire, mais le parler professionnel qui souligne les, les, les connaissances, euh, l'attention portée la, la conna aux connaissances didactiques et, et pédagogiques, la psychologie de l'enfant. Euh, voilà, vous, vous lirez, mais des, les rapports de jury sont sortis dans la plupart des académies. C'est vraiment une mine d'informations pour vous, euh, pour savoir ce qu'il va être ou, attendu ou, ou, ou pas ce qui a euh, pêché l'année dernière chez de nombreux candidats. Donc euh, voilà quelques exemples de l'épreuve de leçon. Et on va poursuivre avec l'activité physique et sportive. Alors les, les rapports de jury, juste pour rappel, hein, pour moi, enfin, c'est une nécessité de les consulter hein, quand on veut passer ce concours. C'est quand même, euh, nous, on, on les attend hein, euh, vraiment chaque année parce que c'est vraiment une mine d'infos précieuse sur les attentes du jury. Donc, il faut les lire. Moi, je, je, c'est vraiment le conseil qu'on donne à nos stagiaires. Vous, dans votre académie, quand vous passez le concours sur l'Académie d'Aix-Marseille, il faut à minima avoir lu le rapport de jury de l'année précédente pour voir un petit peu sur quoi les examinateurs vont vous attendre. Nous, on a un document hein, qu'on a mis, sur le, sur, soit dans les forums, mais aussi dans la rubrique actualité du site, mmh. où on est allé récolter tous les rapports de jury par académie. Et vraiment, ça, c'est une c'est incontournable pour moi. Vous ne pouvez pas passer le concours si vous ne les avez pas lus. Et ça donne effectivement une mine d'informations sur les événements ou les... Où les, où les... Les choses qu'il ne faut pas faire, que vraiment le jury n'apprécie pas, et sur les choses, au contraire, qui sont très appréciées. Donc, ben, il faut jouer des atouts attendus du jury, hein. vraiment. Alors, on va peut-être revenir sur deux, trois questions euh, oui. posées. Jean, les examinateurs peuvent-ils intervenir pendant l'exposé pour nous remettre dans le bon chemin Pendant l'exposé Normalement, Non euh, un membre du jury ne doit pas réagir, en tout cas c'est les instructions qui sont données, pendant toute la présentation, de la... Enfin, pendant toute la présentation du candidat. On n'intervient pas, quel que soit euh, ce qui est dit. Même s'il y a une horreur abso absolue, on ne dit rien. Par contre, évidemment, s'il y a une horreur absolue, vous pouvez être sûr que ça va être repris pendant l'entretien. Ça aucun doute C'est clair. Alors, est-ce que les candidats peuvent avoir leur, euh, un chrono pour… Euh... Surveiller oui. leur, euh, le temps de la prestation. d'ailleurs, je, je pense fait, que c'est nécessaire. Moi je conseille à un gros chronomètre de sport, euh, pas une montre analogique parce qu'on ne voit pas les aiguilles et on ne voit plus rien, parce qu'on est pris par son entretien, Vous êtes le candidat est responsable du temps qui s'écoule pendant le temps de la présentation. Donc le jury va vérifier le temps qui s'écoule, mais il ne dira rien de particulier. Il ne va pas vous dire, attention, vous êtes au bout de 8 minutes, vous êtes à 10 minutes, vous êtes à 12. C'est à vous de savoir où est-ce que vous en êtes, et donc avec un gros chronomètre que vous posez sur la table euh, et que vous activez. Par contre, après, pendant le temps de l'entretien, là, vous n'avez pas besoin de vérifier, c'est le jury qui s'occupe de ça. Très bien, merci Jean. Alors, on va poursuivre avec... Là encore, les conseils donnés par nos formateurs pour l'épreuve d'éducation physique et sportive. Alors, avant et en débutant l'épreuve en EPS, Alors mmh. c'est vraiment important de retenir. Là, c'est vraiment, on a interrogé tous nos formateurs membres du jury pour vraiment récolter leurs, leurs, leurs conseils. Hein. Donc, c'est vraiment du vrai et du vécu. Donc, quand on va aborder cette épreuve d'EPS, euh, évidemment, avoir lu euh, les bulletins officiels, c'est une évidence. Hein. Bien maîtriser les mots clés à utiliser, surtout euh, ce qu'on disait tout à l'heure en EPS, avec tous les mots un peu techniques que vous allez devoir savoir utiliser et utiliser à bon escient. Si vous ne savez pas, euh, n'en parlez pas. S'il y a des mots trop techniques que vous ne maîtrisez pas, n'y allez pas. Parce que ce que disait Jean, hein, c'est que forcément, on va vous laisser dire, mais après, forcément, le jury va y revenir dessus. Hein. Savoir énoncer les dates des dernières IO, donc les instructions officielles, les programmes et les circulaires. L'année dernière, ou il y a deux ans, je crois quelques jours ou quelques semaines avant le concours, une nouvelle circulaire est sortie en natation. Mmh. Oh, Évidemment, c'est ouais. vraiment bien accueilli, je pense, par le jury de montrer que vous avez lu cette dernière circulaire, de montrer que vous êtes au fait des dernières actualités, des dernières circulaires qui passent dans le, au sein de l'éducation. Bien lire le sujet et les documents, surligner les mots-clés. En CSE, vous avez vu, vous n'avez pas de documents de préparation. Ici, vous en avez. Donc, apprenez à surligner les mots-clés. On, on y revient toujours dessus. Ça sera votre meilleur allié pour vous synthétiser. Parfois, ça peut faire deux, trois pages. Il est essentiel que vous ne preniez pas 10 minutes, une demi-heure pour lire le sujet. Sinon, euh, vous n'aurez rien préparé. Repérez les éléments clés qui vont vous permettre de proposer là où les situations d'apprentissage, on vous l'a dit tout à l'heure, tout n'est pas mentionné, mais vous avez déjà beaucoup de choses qui vont vous éclairer sur le, la, la période, sur l'âge le, le, le, des élèves, sur le niveau de classe, sur… Donc, tout ça, repérez-le et gardez-le en tête parce que c'est de là que va partir votre travail. Entraînez-vous pour gérer votre temps, évidemment. J'en le disais, on va vous laisser… Euh... Menez votre exposé, mais sauf que si vous n'êtes pas dans le timing, ben on ne vous dira pas, mais vous n'aurez pas de chance de terminer, de conclure. Il est important d'avoir une introduction, un plan, ben votre formulation et une conclusion quand même rapide. Euh, connaître les règles sécuritaires et les théories de développement et de psychologie de l'enfant, en, évidemment, c'est un incontournable. Chaque année, on est sollicité là-dessus mmh. en disant, mais est-ce que c'est important C'est un incontournable de l'EPS. On ne peut pas enseigner l'EPS si on ne sait pas. De, la, si on ne connaît pas la psychologie de l'enfant, à quel âge on peut utiliser tel ou tel accessoire, à, tel, à quel âge on peut faire mettre la tête sous l'eau, à quel âge on peut faire courir un enfant une demi-heure. Ça semble évident, mais euh, ça ne l'est pas toujours. ou C'est très approximatif. Et là, on ne vous pardonnera pas l'approximation trop grosse. Pendant l'épreuve ensuite. Donc, euh, on revient encore hein, sur des conseils mmh. qu'on a déjà dit, mais qu'on va encore redire. La qualité langagière, le choix aussi du vocabulaire, parce qu'en EPS… Euh... Vous avez un vocabulaire aussi assez spécifique et parfois un peu technique. Donc, il faut à minima, évidemment, le connaître, bien maîtriser le débit de parole, illustrer vos propos par vos expériences. Faire du lien. Alors, euh, pour l'épreuve EPS, hein, euh, certaines académies insistaient l'an passé lors des épreuves et interrogeaient les candidats sur leur propre expérience de l'EPS. Mm -hmm. Donc, il faut aussi que vous y réfléchissiez, que vous ayez des réponses par rapport à cela euh, à, à proposer au jury. À chaque fois que c'est possible, donc, euh, faire une, une référence institutionnelle, évidemment, en lien avec euh, la, la réponse apportée. Programme circulaire dispositif, être le plus concret possible, utiliser son bon sens au lieu de tout vouloir apprendre par cœur, le chrono on en a parlé, organiser la séance d'EPS pour tous les élèves, c'est ce qu'on disait en début de préparation hein, en EPS, il peut y avoir vraiment un focus sur la difficulté d'un élève en particulier, il ne faut pas proposer la séance tout pour cet lui. élève, mais bien penser et faire sa proposition pour la classe aussi. Et puis, savoir aussi modifier et reconstruire une situation présentée suite aux propos du jury, aux questions qu'ils vont vous faire. On peut se tromper et on appréciera que vous sachiez rectifier, justement, euh, vous remettre en question. Et plus globalement, ce que nous disent les formateurs, c'est vraiment donner l'envie au jury de se dire « on aimerait beaucoup travailler avec cette personne ». Et n'oubliez pas de sourire, c'est un détail, mais qui est quand même bien plus agréable pour les jurys que d'avoir quelqu'un de complètement fermé euh, et qu'on projette dans la classe, évidemment, avec la même posture. Donc, faites cet effort-là le jour J. Voilà, quelques situa citations, un hein, des rapports de jury, euh, proposer un schéma pertinent comme support. On parlait du tableau blanc tout à l'heure, ben ouais, parfois, oui, ça bien, peut hein. être intéressant sur une feuille, sur un tableau, de faire un schéma. Les jurys apprécient beaucoup en EPS, euh, Voilà, évaluer les effets des actions professionnelles, faire du lien, avoir du recul critique, affirmer vos, co vos convictions aussi en, en sachant bien les argumenter. On vous a fait un extrait un peu long des meilleurs exposés, vous y reviendrez par la lecture du diaporama. On va continuer avec la partie motivation dans les conseils donnés par nos formateurs, la posture, l'écoute, les exemples d'expérience euh, personnelle. Ne pas se montrer négatif ni porter de jugement euh, su, sur un comportement. Euh, sachez être dans le rôle qui sera le vôtre en tant que professeur des écoles se préparer en repérant ce qui va être intéressant, on l'a dit, dans l'entretien, euh, et valoriser vraiment ce qui sera exploitable. Euh, ce n'est pas un terme euh, très joli, mais c'est vraiment ça. Euh, bien avoir en tête le référentiel de compétences, de toute façon, les valeurs de la République reviennent, principes, lois, compétences, il faut savoir les définir, on pourrait vous interroger sur cela, euh, bien articuler son expérience passée, euh, ne pas faire part de son parentale. Euh, donc, euh, expérience parentale. Donc, l'expérience parentale, vous n'êtes pas parent devant le jury, vous n'êtes pas euh, euh, parent d'élève. Ce sera intéressant de se servir de ce que vous avez vécu en tant que parent d'élève euh, pour dire euh, qu'il est intéressant d'analyser tel ou tel... Euh, situation, mais attention de ne pas vous embourber dans un rôle de parent, de parent d'élève ou, ou autre. Genre, je, je vous avez certainement eu parfois des, des, oui, des parents alors, engagés. À ce propos, voilà, il, a, il faut faire attention à, à un argument de candidat qui disent, euh, ben moi, je suis maman de trois enfants, donc, de ben, toute façon, je vais, c est, c est, je, évidemment que je vais pouvoir gérer une classe de 25 gamins. Ça n'a rien à voir, ça n'a strictement <rire> rien à voir, ce n'est pas un argument. Voilà. Et quand on… on, on l'a entendu, on l'a entendu, des choses comme mm -hmm. ça, mm -hmm. ça, ça. Ça par contre, c'est souvent assez rédhibitoire. C'est voilà. certain. Oui. On, on, on évite absolument ce genre de choses, même si on peut y croire. Voilà. On évite de le dire ce jour-là et on va s'apercevoir vite quand on sera sur le terrain que ce n'est pas pareil. Voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà, savoir vraiment valoriser son expérience euh, en tant que, et pour le métier de professeur des écoles, on l'a dit, euh, et pour les expériences, euh, et les mises en situation, comme il n'y a pas tant de préparation, il faut être très à l'écoute des questions hein, pour y répondre au plus près. Hein, euh, pour ne pas avoir des, des réponses trop euh, stéréotypées, ne pas répondre et ne pas traiter la situation de vie scolaire à la place de la situation d'enseignement. On l'a vu, on est sur des questions d'apprentissage ou autour de l'école. Faites attention à vos réponses. Euh, bien répondre en trois temps et de vous questionner quel est le problème posé, quel aspect réglementaire est en jeu et donner une à deux illustrations d'actions concrètes ça suffit déjà à répondre de manière précise au jury. Si vous avez une situation de conflit euh, qui est proposée avec un contexte, euh, il faut bien prendre en compte tous les éléments comme l'âge de l'élève, la présence des parents, l'accueil qui va être fait aux autres parents, etc. etc. Bien analyser l'ensemble des points. Réfléchir toujours en se fondant sur son bon sens aussi. On parlait de pragmatisme. Un PE, c'est aussi une personne particulièrement pragmatique pour faire face aux situations du quotidien. Donc, attention à ça. Bien gérer le temps, sa posture, on l'a vu, pour capter l'attention du jury. Euh, ne pas rentrer dans le détail des réponses sur les, les deux mises en situation notre formateur nous rappelle qu'on n'est pas dans l'épreuve de leçon. Euh, faire du lien avec les notions de valeur, laïcité, qui doivent être vraiment le fil conducteur, le fil rouge, euh, pour vos réponses. Être clair par rapport au positionnement attendu d'un enseignant et donc ne pas se positionner, comme on l'a vu avec Jean, hein, il y a quelques, quelques secondes. On va peut-être reprendre quelques questions intéressantes, je trouve, de, de, de certains stagiaires. Oui. Alors, on va remonter... Alors ici, je crois que c'est Chloé qui dit, précise qu'elle est AESH en dispositif Ulysse en école élémentaire. Les jurys peuvent-ils poser des questions dans l'intention de vérifier notre positionnement en classe face aux élèves, Jean Oui. Ah. Ils ont votre, ah, votre prix de motivation, hein, donc euh, normalement, euh, ils ont une... vous allez le mettre en lien en hein, tout état de cause, donc euh, forcément. Euh, donc, si on a pu accompagner en tant que parent d'élève des séances de PS, peut-on en parler de ce qu'on a pu observer sur la mise en place, par exemple, la sécurité Je suis un peu plus dubitatif là, en tant que parent d'élève quand on n'a pas un regard de professionnel, on a pas un, un, un, un regard de parent. Euh, en parler, euh, ça veut dire qu'on va... A priori, avoir un regard peut-être un peu critique. Je ne suis pas certain que ça soit pertinent. Euh, moi, je donnerais le conseil de ne pas en parler. Voilà. D'ailleurs, de, de se positionner en tant qu'enseignant, de futur enseignant. Voilà. Alors que si on en parle en tant qu'accompagnateur parent, c'est différent. Ouais. C'est euh, voilà. clair. Euh, ok, voilà pour... Les, les conseils hein, donnés par euh, les enseignants, quelques citations de, de rapports de jury, on revient, alors Chloé avait des questions notamment sur les preuves optionnelles LVE dans les conseils hein, donnés par nos, nos formateurs LVE, c'est vraiment de prévoir trois minutes pour votre présentation personnelle dans la langue retenue, et elle, elle insiste en disant, vous présentez-vous bien évidemment votre, votre expérience significative et en, en lien et qui peut être intéressante par rapport à l'enseignement. La motivation par rapport aux au langues, la passion que vous avez par rapport à ça, les éléments déclencheurs, l'anecdote, il faut que ça soit relativement synthétique, trois minutes et sept minutes qui vont vraiment être consacrés davantage à la présentation du document dans la langue retenue. Donc, essayez de vous entraîner par rapport à cela. Et puis, l'exposé 10 minutes en français sur l'utilisation, l'exploitation du document dans une séance, en explicitant toujours les objectifs poursuivis, les modalités d'exploitation... Euh, en fonction de la classe euh, choisie dans, euh, dans votre exemple de, de, de séance. On retrouve hein, des éléments communs avec euh, les leçons, hein, euh, donc vous allez pouvoir en tirer bénéfice pour cette épreuve également. Il faut avoir un vocabulaire précis, faire du lien toujours avec les textes de référence, euh, écouter, faire répéter si nécessaire, parce qu'effectivement, ce n'est pas votre, forcément votre langue maternelle, vous ne serez pas complètement pénalisé, sauf si vous faites systématiquement répéter, évidemment. Et puis, faire appel à vos connaissances culturelles, faire du lien avec vos connaissances culturelles du pays, euh, de la langue que vous aurez retenue, les programmes, etc. Voilà, quelques citations aussi que vous retrouverez hein, dans les rapports de jury par rapport à cette épreuve euh, optionnelle. On voit la contextualiser, la séquence proposée, niveau de classe, période, prérequis, place dans la séquence, sé séances détaillée entendre des candidats dynamiques, investis, à l'aise pendant l'entretien. Le, euh, voilà, c'est vraiment, euh, finalement, on, on voit bien que euh, ce que vous apprenez est complètement transférable d'une épreuve à l'autre. Euh, alors, pas, pas tout, mais beaucoup d'éléments de leçons euh, peuvent être... Euh, euh, retravailler dans le cadre de, de l'épreuve optionnelle. Alors Peut-être que c'est le moment, si vous avez des questions particulières auxquelles on n'a pas répondu, de, de nous les poser avant qu'on qu aborde un dernier point. Mais là, nous avons essayé de synthétiser, de regrouper les conseils les plus pertinents. Hein. Donc, vous avez vu, c'est souvent, c'est redondant, hein. tous les profs euh, disent à peu près la même chose. Et je pense que vous pouvez vous baser réellement sur le document qu'on vous a fourni pour voir les points important à retenir des de, de, de, de conseils qu'on peut vous donner pour réussir euh, ces euros. Alors, y a-t-il un autre module LVE possible si on ne l'a pas encore pris et qu'on a donc marqué le premier on a manqué le premier oral blanc. On peut prendre le module de LVE en cours de route. Hein. La, oui, le sûr. professeur qui vous accompagnera vous, vous fera récupérer la première MSO, donc aucun problème. Dans, dans la formule gagnante, il y avait une question en tout début de live. Oui, il y a bien une mise en situation après pour les épreuves orales. Ça, c'est évidemment prévu. Euh, alors après, oui, je... je pose une question. Est-ce qu'on se présente par notre prénom le jour de, de l'oral ou, euh, ou euh, je suis Madame Untel Jean, est-ce qu'il vaut mieux donner son nom, son prénom, les deux euh, Comment on se présente Alors, on se présente par son nom de famille et son prénom éventuellement. Voilà. Mais pas par son prénom uniquement. <rire> et on ne tutoie pas le jury. <rire> non, voilà. vous, vous n'êtes pas suis, encore euh, collègue. Monsieur, je suis Monsieur Creton ou je suis Jean Creton. Enfin, voilà, mais euh, voilà. Euh, pas le prénom uniquement. Hein, C'est pas. Ça se fait pas. Ouais. Et on arrive, j'imagine, on, on en a moins parlé parce que c'était pas le but là. C'était vraiment des conseils de réussite. Mais Jean, j'imagine que la tenue dans laquelle on arrive aux oraux est aussi importante. Le, le, la première vision que le jury a de vous, là, c'est au membre du jury quand quelqu'un rentre dans la salle, même si on ne juge pas quelqu'un sur son apparence, c'est quand même important de prendre soin, hein, de, de s'habiller. Euh, alors, bien on ne de juge pas quelqu'un sur son apparence, mais obligatoirement, l'apparence euh, dit quelque chose de ce quelqu'un. Ouais. Exactement. Euh, alors, il, il faut trouver un juste milieu. Euh, alors, on évite évidemment euh, les tongs, euh, voilà, les, les, les tenues Ou de la de casquette, preuve, ça arrive. Euh, et aussi le costume cravate. Mm. Euh, ça n'a aucun sens dans ce cadre-là. d'accord. Euh, il, il faut arriver comme vous arriveriez dans votre classe. Voilà, c'est-à-dire être correctement vêtu, euh, mais normalement. il voilà, ne faut pas en faire trop. Il faut pas en faire trop. Mmh. En faire trop. Euh, et un conseil, alors c'est un peu délicat toujours, mais je, je le fais avec mes stagiaires, donc je le fais là aussi. Euh, pour les dames, euh, attention aux jupes ou aux robes euh, trop courtes, parce que vous ne savez pas derrière quel bureau vous allez être assise. Il y a des bureaux mmh. qui sont fermés. Et donc, euh, ben, il voilà, n'y a pas de souci. Et il y a des bureaux qui ne sont pas fermés. Voilà. Et donc, on peut se retrouver mal à l'aise parce qu'on a mis une jupe ou une robe un peu courte parce qu'en plus, c'est le mois de juin, il fait chaud et voilà, c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Donc, il faut que vous soyez à l'aise. Voilà. Hein, donc, il euh, faut faire, faire attention à ça parce que se retrouver dans une tenue dans laquelle euh, on se retrouve face à un jury et on se retrouve mal à l'aise, ben, ça fait que ben, l'entretien le, le, va être moins évident, quoi. on ne va, on va, on va pas être bien. Quoi. Voilà. Donc il faut être dans une tenue dans laquelle on se sent à l'aise. C'est ça. Alors une question sur l'épreuve de langue, la question c'est est-ce qu'elle comporte, comme les autres matières, la présentation d'une leçon de langue Il est dit dans, dans le texte, hein, et, et vous le reverrez dans la, dans la présentation, que euh, vous allez avoir un document fourni par... Euh, le, le jury et ce document il va falloir le présenter et ensuite expliquer comment vous pourriez l'intégrer et l'utiliser ce document dans le cadre d'une séance euh, donc euh, oui vous allez devoir euh, du coup euh, présenter comment, comment vous allez mener cette séance avec notamment ce document mmh. Alors, je suis en train de vous insérer euh, dans le chat le lien du document que Aurélie vous a partagé ah non, non, je sais pas si c'est celui-là Non, non, mais ce n'est pas ça. Ouais. En fait, c'est une erreur. Euh, ce n'est pas, pas le bon lien. profitez-en s'il y a encore quelques questions. Ouais. Jean, euh, euh, après, Alors, <rire> les oui. soirées ouais. certainement bien remplies. Donc, profitez s'il y a des points ouais. sur lesquels a... nous ne sommes pas il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué et qui m'est revenu. Euh, voilà. euh, alors, je, je ne suis pas certain que ça soit possible dans toutes les académies, mais c'est possible dans l'Académie d'Aix-Marseille dont je suis issu. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ailleurs. Euh, les candidats, ou, les candidats euh, de l'année, voire des candidats futurs, des gens qui, qui, qui prévoient de passer le concours, ont tout à fait la possibilité d'assister à l'oral, euh, quelle que ce soit de, de, de séquence de français ou de mathématiques ou le deuxième oral, euh, d'un autre candidat. Euh, il suffit de se présenter donc, dans le lieu euh, de passation des épreuves, d'aller euh, voir euh, les responsables et de demander à assister à l'oral d'un candidat. Mmh. Euh, vous irez dans la salle alors évidemment si vous êtes candidat vous-même la même année, mmh. évidemment on ne vous mettra pas avec le jury qui vous interrogera ça sera avec un autre jury euh, vous irez dans, le, dans la salle dans le plus simple appareil c'est-à-dire que vous n'avez le droit ni au téléphone, ni à un stylo ni à une feuille, etc. aucune note voilà. vous êtes juste avec vos, vos, vos vêtements et rien d'autre vous serez placé derrière le candidat qui sera interrogé, donc face au jury, et vous aurez le droit d'écouter ce qu'il se passe. Voilà. Et à la fin, euh, évidemment, vous n'assisterez pas aux délibérations du jury, hein, bien, bien évidemment, vous sortirez, vous rentrerez en même temps que le candidat et vous sortirez en même temps que le candidat. C'est une possibilité euh, et ça peut être intéressant euh, de, de, de, de, pour se rendre compte voilà, de comment ça se passe en vrai. Voilà. Et ça, c'est bien en particulier pour les personnes qui vont passer le concours en 2024. Hein. Donc, n'hésitez pas. Oui. Un très bon Et conseil. Pour ceux qui vont passer oui. en 2024, voire même pour ceux qui passent en 2023. Alors, évidemment, si vous êtes convoqué oui. le premier jour, ben oui. ben, ça ne marchera pas. Voilà. Mais oui. si vous avez oui. de la chance oui. d'être convoqué trois ou quatre jours après le début des, des épreuves, vous pouvez demander à assister. Voilà. Okay. Alors, Une question sur le nombre, la communication du nombre de postes à pourvoir par euh, académie. Alors, ça, ces dernières années, c'est euh, la communication extrêmement tardive. Hein. Euh, il nous est arrivé il y a deux, trois ans de les avoir euh, trois, trois jours, jours euh, trois, trois, quatre jours avant. L'année dernière, c'était un petit mois avant. Ça dépend, Donc, euh, ça dépend. Mais vous aurez une visibilité très peu de temps euh, avant de venir passer vos épreuves écrites. Donc, il vous faudra choisir l'académie cours parfois un peu à chaud hein donc euh, évidemment nous on vous, on vous communiquera l'information Frédéric par rapport aux documents LVE euh, si c'est un plan de séquence que conseillez-vous de faire une critique ou de choisir une des séances à approfondir ça vous sera précisé si c'est un plan de séquence hein, de toute façon euh, la consigne dans le sujet vous précisera si on attend de vous une critique de fiches, de séquences, comme on peut vous le demander pour les preuves écrites d'application, par exemple en art ou, ou autre. Ne vous inquiétez pas par rapport à cela. L'année dernière, on a eu majoritairement des demandes de propositions de, proposition de séances à partir du document proposé. Mais ça sera précisé, Frédéric. Voilà, donc ce qu'on peut peut-être... Euh... De dire, c'est peut-être les, les préparations qui, qui, qui vont vous permettre de préparer ces oraux. Alors, évidemment, si vous êtes inscrit à la formule gagnante, la formule Connect ou, ou d'autres formules, vous avez déjà euh, tout un package de MSO, etc., qui vous permettront euh, de travailler euh, ces épreuves orales. Euh, si vous n'êtes pas encore inscrit euh, dans, un, dans un institut ou que vous n'avez pas pris de, de préparation, euh, pour cette préparation, nous, on vous propose encore des entraînements en situation de concours. Donc Ça peut être, donc, évidemment, en français, maths, épreuves écrites d'application, donc pour les écrits, mais également des mises en situation d'oral par Skype. Hein, quand on parle des oraux, euh, là, c'est vraiment, euh, on vous met à disposition, on vous met en relation avec un prof, euh, Membres du jury, correcteurs de concours, mais mais qui ont une expérience du concours, évidemment, avec qui vous allez convenir d'une date pour passer une MSO. Il va vous donner quand il y a des sujets à travailler. Alors en CSE, ça sera du spontané, hein, donc vous aurez juste à convenir d'un rendez-vous avec votre professeur. Mais en ce, ce qui concerne le PS et la, la leçon de maths français, le professeur va vous donner, va vous envoyer quelques heures ou quelques minutes avant les sujets sur lesquels vous allez ensuite travailler cette mise en situation d'oral, donc ça on peut les commencer à partir de avril et jusqu'à juin, nous on a des sessions, on a, on a 350 formateurs, donc on a des disponibilités pour passer ces mises en situation et surtout en fonction des disponibilités, de vos disponibilités, en fonction de la date à laquelle vous êtes convoqué et des disponibilités des professeurs également, puisque Bon, certaines sont, sont nombreuses, sont encore en activité et, et du coup, mais, mais on arrive toujours à trouver une date. Et évidemment, donc vous avez euh, cette mise en situation, mais après, ce qui est surtout de très intéressant, c'est que vous avez un débrief en direct de votre professeur hein, pendant la, la mise en situation, qui vraiment va, va revenir avec vous sur ce qui a été bien et ce que vous avez peut-être moins réussi, ses conseils pour euh, pour réussir ses oraux. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez besoin. C'est toujours un très bon entraînement. On travaille sur des sujets euh, inédits dans l'air du temps. Hein. Jean et Aurélie, vous parlez euh, du harcèlement, de la laïcité. Évidemment, nous, c'est des sujets sur lesquels euh, nos professeurs sont sensibles et vous aurez forcément des questions euh, qui vous mettront euh, déjà dans le bain de, de, de cette préparation et de, de ces questions de type que vous aurez euh, pour 2024. Donc, évidemment, si vous souhaitez anticiper on a des, de nombreuses préparations qui, qui ont déjà débuté, hein, en anticipé, qui vous permettent de revenir vraiment sur, pour le moment, le français, les mathématiques et les produits d'application. Mais vous avez aussi à disposition des premières vidéos, des premiers modules Très intéressant, en particulier sur la psychologie de l'enfant, hein, on en parle, mais c'est un module qui, ça, ça c'est pareil, vous n'êtes pas issu de ce milieu-là, C'est pas évident, c'est des théories, c'est des concepts, il faut les relire, les relire pour vraiment s'y acculturer. Donc, euh, psychologie de l'enfant, sur les séquences d'enseignement également de nombreux modules. Des marques pédagogiques, pédagogiques, la culture littéraire, des, des, des éléments sur lesquels vous pouvez commencer à travailler dès à présent ça vous fera évidemment prendre beaucoup d'avance et puis ça, ça vous apporte vraiment une, un niveau de culture pour ensuite rentrer dans du concret progressivement. Ça. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler nos conseillères au 04 90 85 22 98 ou à faire une demande de rappel sur le site pardon, si vous avez besoin d'éléments complémentaires ou comprendre un petit peu comment se comment bon, se dérouler nos préparations, euh, nous aurons d'ici la semaine prochaine une présentation vraiment de toutes les formules 4 for n'hésitez pas si vous avez besoin de, de, de, de comprendre un petit peu mieux, donc à vous connecter, ça sera mardi soir aussi à 18h, euh, et avec une, une IUN qui va vous expliquer... Pourquoi la méthode Forpro fonctionne bien euh, dans le cadre d'une préparation au concours Donc voilà, vous, vous êtes attendu aussi. Vous pouvez vraiment vous connecter. Euh, une dernière question, une dernière qu fait la Amandine, à qui euh, demande pour la CSEL entraînement, ça se fera dans les mêmes conditions du concours avec le sujet au dernier moment, oui. Euh, alors au préalable euh, vous pourrez envoyer votre fiche de candidature au formateur euh, jury qui vous fera passer la mise en situation et lorsque vous vous connecterez aux heures que vous a, à l'heure que vous aurez convenu, vous aurez vos mises en situation de proposer et vous enchaînerez donc euh, oui oui absolument ce sera comme le jour J. Mmh. Voilà, donc là, on vous a mis dans le chat, donc le formulaire Google sur lequel vous pouvez aller noter vos noms, prénoms, adresses mail pour qu'on vous envoie le support de préparation qu'on vous a présenté. Donc, n'hésitez pas à le compléter. On vous l'enverra dès demain matin, sans problème. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, ou si en lisant le document, vous vous rendez compte qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de, de, de plus d'éléments à, à, à nous solliciter. Alors, évidemment, pour les questions pédagogiques, si vous êtes inscrit chez FortProf, euh, aller poster les questions plutôt euh, sur les forums ou euh, auprès de vos professeurs. Si vous êtes euh, en cours d'inscription, euh, voilà, vous, vous contacterez plutôt les conseillères en formation qui vous aiguilleront ou qui vous donneront des conseils par rapport à vos, à vos différentes euh, demandes. Euh, ce live, évidemment, sera diffusé euh, et, et regardable sur YouTube à partir de demain. Euh, N'hésitez pas, si vous avez... Euh, plus de questions, hein. on est là pour ça, on est nombreux à pouvoir répondre à vos questions. On va vous laisser, euh, va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Je pense que les questions sont terminées. Oui, c'était terminé. Que... Merci en tout cas, merci. Jean, pour euh, ben, Je les prie. conseils que vous merci avez apportés. Euh, et c'est souvent des conseils très concrets dont ont besoin les, les candidats. Donc euh, voilà, c'était très clair. Merci à, à vous, merci à tous d'avoir participé à ce, cette présentation, ce live. Et Il y puis, a beaucoup de stagiaires de la POE qui sont là. Hein, donc, euh, gardez Merci confiance. À continuez à travailler. Euh, si, euh, vous avez fait une, une grande marche et si ça n'est pas terminé, vous serez prêt, sans aucun doute. Mmh. Voilà, ben, bonne soirée à tous et puis Merci. on espère Merci. à très bonne bientôt. Soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.